C'est-à-dire qu'autour d'Excalibur de de, s'est formé une espèce de petit festival d'Avignon. C'est-à-dire que euh, vous avez des mecs qui vendent un peu de la perle, des sandales, des machins, beaucoup de clodos, beaucoup de clodos cette, cette épée parce que c'est devenu une espèce de point central de la glanderie euh, bretonne. Comme il y a un truc, il y a une espèce de monument, quoi. personne n'arrive à, à déloger cette épée, et bien il y a des petits campements. Il y a des petits, euh, il, y a, il, y a des, il y a des gens qui surveillent un petit peu, il y a des gens qui ont fait des confréries, le, les confréries de l'épée, les machins. Je, il y a aussi généralement plein de gens qui viennent essayer de la retirer. Et en fait, il y a une petite communauté comme ça, euh, des petits campements qui se sont formés autour du rocher et d'excalibur. C'est dans cette situation que Arthur... Ah ouais, non, je ne peux pas vous dire ça. Oh, ça va si vous n'êtes pas surpris, ça va servir à quoi Voilà, donc voilà le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui à Camelot. Donc ça, c'est Kaamelott, avec Lancelot euh, sur son trône, qui euh, dispense sa vision tyrannique du pouvoir euh, sur le gouvernement. Vous avez le roi Lot à côté, euh, qui est là, et vous avez ce qui s'appelle l'armée blanche. Ça, ça c'est la garde rapprochée de Lancelot, mais de toute façon, toute son armée est en blanc, comme on a pu la voir dans les derniers épisodes de, de la saison 6. Et donc, c'est un peu l'ambiance guillerette et festive qu'on imagine au sein du gouvernement. Voilà, super painting de Bengale. Ah, bon, là, j'ai laissé un petit ça. truc sur Twitter l'autre jour. <rire> euh, c'est deux blasons, deux blasons de clans résistants. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un oui, oui. Oui. Oui. oui Voilà, les selon en haut à droite, c'est les petits pédestres. <rire> C'est donc les seigneurs Yvain et ovin qui, euh, qui ont décidé que leur particularité, comme ils ne montent pas à cheval, était de marcher. Donc, euh, les petits pédestres. n'ai pas plus d'explications intelligentes à vous fournir. Euh, voilà, c'est un principe. Et alors, en bas, à gauche... C'est semi C'est ah. ouais, ouais. <rire> Alors, c'est beaucoup plus flou, parce que je ne me l'explique pas moi-même, alors quand je commence à ne plus l'expliquer moi-même, ça devient un peu emmerdant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont résistants, tous les deux. Ils n'ont jamais hésité une seule seconde à, euh, à être résistants. Déjà parce qu'ils n'aiment pas l'Anceau, euh, même avant, euh, puisqu'ils l'appellent le blondinet, donc c'est sûr qu'ils ne l'aiment pas, et que là, ils n'ont pas, résisté, ils ont pas pardon, hésité à rester du côté d'Arthur. La particularité des semi-croustillants, c'est qu'ils ont décidé que la totalité de leurs actions se ferait en monde souterrain. C'est-à-dire que... Vous voyez, voyez la grande évasion, comment ça se passe Avec les chariots, la terre qu'il faut larguer dehors, tout ça... Les oui, de Steve McQueen. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, mais bon, euh, je vous le dis quand même, ils ne verront pas le jour euh, de toutes camelotte résistance, ils se sous terre. Donc galerie, l'orientation, évidemment. Et puis et ils se pas, Voilà, parce qu'en fait, de leur camp, ils ont pas voulu faire leur QG à la taverne, parce que la taverne est surveillée, mais ils vont fait jardin de la taverne. Par contre, et en fait ils descendent et ils se disent « Bon, on peut viser camelot en arrivant par-dessous. » Le truc, c'est que ça correspond à quelque chose comme probablement 60 km ou quelque chose comme ça. Donc, il y a ça, et puis ils se disent quand même que pour la discrétion, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ils ont inventé un périscope. Là, je vous l'arrête vraiment de l'info. C'est pas grave. Euh, ils ont inventé un périscope. Ils sont, ils sont, euh, sauf qu'il n'y a qu'un miroir, il n'y a que celui-là. Donc, pour ceux qui ont fait un peu d'optique. Il faudrait vraiment que le mec passe au-dessus du périscope pour qu'il ait une chance de... Voilà, donc il galère un peu, mais ils ont décidé de ne pas sortir de terre. Donc ce, ce sont des troglodytes pendant, euh, pendant tout euh, Camelot Résistance, c'est certain. Là, on n'est présenté que deux blasons, il y en a beaucoup d'autres adéquats dans l'expo. Exactement. Voilà, là on a quelques aquarelles et on a quelques dessins de nos camarades. Donc oui, l'armée blanche qui donc, exerce une surveillance dans tout le pays. Euh, Léodagan et Séville Carmelite qui sont coincés en Carmélite parce qu'évidemment cette résistance elle vient avec l'interdiction de se réunir à plus de 8 Pourquoi 8? Parce qu'ils étaient huit autour de la table ronde donc c'est interdit, à plus de 8 c'est interdit. Interdit de faire de la lumière après la tombée de la nuit parce que ça sous-entend qu'on est en train de fomenter peut-être un attentat ou un complot. Euh, interdiction d'avoir une armée pour les clans séparés, c'est-à-dire que la carmélide est démilitarisée, ce qui pose un grand problème à Léodagan parce que l'armée c'est quand même le truc qui lui plaît le plus. Et, euh, et donc ils sont coincés là-bas, évidemment, comme ils s'entendent pas, en plus il y a le père, il y a Gostan, et euh, voilà, donc c'est un... très difficile pour eux. Donc ils attendent qu'une chose, c'est qu'on passe à l'action. Donc on les considère comme résistants, eux aussi, en tout cas euh, en attente. Voilà. Et, et Bort. alors voilà, il y, euh, y a un sursaut de virilité chez Bort. Je vous rappelle quand même que Bort a été désigné comme le crypto-gay de Camelot. Je savais même pas que ça existait, le truc euh, crypto-gay. C'est la presse qui est venue avec ça. Donc euh, ça m'a agacé immédiatement. Donc je lui ai mis une femme euh, tout de suite. Et euh, je pense qu'il a, qu a des accès de, de, de grande chevalerie et qu'il a des envies d'être un grand héros au même titre que nos, nos, nos jeux de rôle favoris. Et nos, et nos grands, voilà. je, je pense qu'il a des... Ce pas parce qu'il a envie qu'il va y arriver. Hein, mais... <rire> enfin, il y a une volonté de... voilà Je pense qu'il va monter un clan à lui et tout ça. Il y a une volonté. Il y a une volonté de sa part dont on l'encourage. Euh... <rire> <Donc, rire> tous ces dessins ont été faits spécifiquement et spécialement pour le Comic-Con.